Je suis Pascal Envroin, je suis directeur d'investissement dans le fonds d'investissement MM Inov, qui est un fonds d'investissement créé par Malakoff Médéric pour investir dans l'innovation. Nous sommes une structure de, de six personnes dans le groupe et euh, le fonds a été doté de 150 millions. Nous sommes accompagnés par le fonds ID Invest qui nous accompagne dans, dans les investissements pour une partie des investissements. Ce fonds est structuré en trois poches. On a une poche coup de cœur où on investit directement dans les startups. On a un fonds dédié avec lequel on travaille avec ID Invest pour 80 millions. Et ensuite on investit dans trois fonds ouverts avec trois Venture Capital de, de, de la place de Paris pour 55 millions. Nos thèses d'investissement tournent autour de trois thématiques, la e-santé, L'ARH avec tous les services aux entreprises et l'InsurTech. L'idée est de travailler avec les métiers de Malakoff-Médéric pour identifier les startups qui peuvent apporter une innovation sur la chaîne de valeur Malakoff-Médéric. Ces startups sont sourcées et accompagnées par l'équipe MM pour sélectionner les startups qui nous paraissent les plus pertinentes. Et une fois qu'on a commencé à travailler au niveau métier avec ces startups, et si ces startups lèvent des fonds, on les accompagne dans le cadre de la levée de fonds, dans le cadre d'un processus d'investissement qui est bien sûr cadré par notre gouvernance. Et ensuite, une fois qu'on a investi dans la structure, on a tout le suivi habituel de gouvernance. On participe au conseil d'administration et ensuite on les accompagne. On essaye d'accélérer leur croissance dans une relation gagnante-gagnante avec un alignement d'intérêt.